Sans transition, d'ici 2050, les accords de Paris sur le climat imposent une réduction de nos gaz à effet de serre d'un facteur 7. Du côté de l'énergie, il faut envisager une très probable diminution de 8% de l'approvisionnement en pétrole à l'horizon 2030. Les Français vont donc être obligés de faire plus avec moins et ainsi augmenter leur résilience. Finalement, notre pays va devoir trouver ce que certains appellent déjà « son facteur résilience ». On n'est pas prêts